La saison Guémon, pour parler d'elle, commence au mois de mai et finit fin septembre, début octobre. Pour ce qui est de l'algue la, de Digitata et pour ce qui est de l'Hyperboréa, celle qu'on voit derrière en train de débarquer, ça commence mi-août jusqu'à mois de mai l'année prochaine. On est 35 Guémoniers sur la région Bretagne. 35 Guémoniers, donc ça veut dire 35 licences.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 et quelle formation ou parcours vous avez eu pour arriver au bon, métier de gouémonier Alors c'est une bonne question, effectivement. Euh, je ne suis pas d'une famille de goémonier donc je ne viens pas euh, du milieu gouémon ni pêche. Euh, J'ai fait une première carrière dans la marine nationale. Et je suis rentré à l'école des mousses à, à 16 ans. Hein. Et euh, j'en suis sorti après de la marine à 30 et quelques et, euh,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 la transporter, ça coûte très cher parce que c'est lourd, parce que c'est mouillé. Donc il est, leur intérêt, c'est de la transformer chez nous. Il y a 5 ans, c'était très peu connu. On dirait qu'une personne sur 10 connaissait la spiruline. Aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt à 5 cinq, cinq personnes sur 10. Donc, donc ça, ça bouge bien, ça, ça se développe. Et, et ça se développe parce qu'en France, on est plus de 150 à 200 producteurs de spiruline. Dans le nombre de fermes en France, on est les premiers au niveau mondial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 Voilà, dans le milieu sauvage, à le petit pot, euh, vendu sur le marché. Quoi. Ça nous prend une petite, une petite semaine. Et vous, vous produisez combien, du coup, à peu près Alors, combien on produit d'algues fraîches, ouais, euh, sèches ou euh... Sèches, sèche, par exemple. À l'année À ouais, l'année, oui. À l'année, euh, je sais pas trop exactement. Je dirais, euh, je dirais une tonne, peut-être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 Euh, par rapport à la spiruline, au niveau de l'alimentation, ça apporte des bienfaits au niveau du corps euh... mmh. Tout à fait, la spiruline c'est l'aliment le plus riche au monde en fait, à la fois en protéines, en vitamine A et en fer. On dit que c'est l'aliment le plus complet après le, le lait maternel. Donc euh, c'est euh, voilà, vraiment l'aliment le plus riche, ça dépasse tous les légumes, les viandes, les poissons, tout ce que tu veux. La spiruline c'est le plus complet et le plus nutritionnel. C'est pour ça qu'on qu la cultive ici, parce que bah voilà, les algues, c'est très bon pour la santé et surtout la spiruline. Quoi. Et quelle est votre fonction dans l'entreprise euh, Ma fonction, bah, je suis le responsable de l'entreprise, donc je suis le créateur créateur du, du projet Algoman. Et donc, euh, bah voilà, dans l'entreprise, j'ai... J'ai plusieurs métiers, voilà, j'effectue plusieurs métiers. Je suis, à la fois, euh, je suis à la fois vendeur au marché, je suis à la fois créateur de recettes, cultivateur de spiruline, récoltant d'algues. Je gère mon site internet, je gère la comptabilité, la communication. Voilà, j'ai plein de métiers euh, sous, sous, sous mon arc. Dire. <rire> voilà. Donc euh, je m'éclate, euh, je ne m'ennuie pas parce que je réalise euh, toutes ces différentes tâches que j'apprends sur le tas. Et, euh, et je m'amuse bien. Voilà, Être créateur de son propre euh, projet, son propre rêve, eh ben, c'est passionnant. Et il n'y a pas d'autres salariés Alors si, ici il y a d'autres salariés. Euh, J'embauche du monde pour donner de, un bon coup de main dans la confection des produits, la mise en sachet des algues. Euh, toute la partie euh, transformation, création des, des, des, des pestos, là, des tartares d'algues. Et puis il y a aussi, euh, les, pendant la saison, j'embauche des récoltants. Voilà, pour un coup de main à la récolte, pour mettre les algues à sécher, les conditionner. Et aussi, euh, j'embauche des vendeurs. Voilà l'été, j'embauche des, des vendeurs pour effectuer plus de marchés. L'été, on fait 6 marchés par semaine dans la région, plus le collègue il en fait aussi, euh, Père Quimper, Concarneau, donc, euh, donc euh, voilà, ça fait du boulot. Là, au niveau de la récolte, ça se passe tout au long de l'année ou vous avez des périodes où, ça, où on récupère, on attend et on récupère Alors la, les récoltes s'effectuent presque toute l'année, sauf l'hiver où, où voilà, le soleil, le soleil n'est très peu présent en fait. Et donc euh, bah, les végétaux ne poussent plus quoi. Voilà, mais sinon la saison elle va du printemps, de mars, euh, de mars avril on va dire, jusqu'à... Euh, là jusqu fin novembre, voire décembre. Donc en fait on n'a que 2-3 mois de, de où on récolte plus en fait. Et au niveau de la récolte ça se passe comment au niveau des heures, du travail, qu'est-ce qu'il faut faire Tout ça, Et ben, on travaille euh, donc en fonction de la marée. Donc, du cycle lunaire donc, voilà, on travaille vraiment avec les éléments la nature et, euh, et donc euh, bah, la marée on va y aller une heure et demie avant la marée basse donc ça ça se décale tous les jours avec euh, la lune et le cycle lunaire, lunaire. donc euh, si elle est basse à midi on va se rendre à la plage à 10h30 on va faire la, la marée descendante on va trouver le lieu où euh, l'algue est bien présente donc dans, dans elle, là où elle pousse ou là où elle est en, en abondance et on va pouvoir récolter alors nous on est des récoltants comment dire certifiés en agriculture biologique donc on ne récolte pas n'importe où on s'éloigne aussi des rivières, des bassins versants qui pourraient apporter des pollutions et on va aussi travailler avec des outils comme des ciseaux ou des, des couteaux des petites faucilles pour, pour couper les algues voilà, on ne va pas les, les arracher. Ce sont des végétaux, donc euh, ça repousse très bien. Et puis voilà, l'agriculture biologique, c'est euh, travailler euh, respectueusement avec la nature. Et donc, euh, donc pour nous, c'est essentiel de, de cueillir les algues et ne pas les, les arracher. Et, ouais. et vous êtes déjà arrivé d'avoir une mauvaise saison au niveau de la récolte ou... Alors... Euh, qu'on a besoin. On est une petite entreprise, on n'a pas besoin de, de bon. gros, gros volumes et donc euh, on, voilà la nature suffit euh, vraiment à nos besoins. Mais Comment ça se passe de A à Z au euh, niveau de la production d'algues, de la récolte jusqu'au terminus de vente et ben alors euh, voilà, Nous on fait tout de A à Z, donc on récolte les algues, on les, on les, rince, euh, on les rince à l'eau de mer, pas à l'eau douce parce que euh, l'eau douce c'est, il n'y a pas d'eau de mer donc euh, pu créer un choc entre euh, le fait qu'elle soit dans une eau salée et arriver dans une eau douce. Donc c'est pas du tout bon pour les végétaux. Donc on, on rince en, en eau de mer. Ensuite euh, on, les, on les égoutte, on les presse afin d'enlever le maximum d'eau et ensuite elles sont étalées, séchées. Donc nous on fait pas d'algues fraîche, on fait que de l'algue sèche. Parce qu'une fois séchée, l'algue se conserve deux ans. Comme tout produit séché, le café et autres fruits secs. Ben, quand on enlève l'eau on conserve le produit et donc, euh, donc voilà, elles sont déshydratées en 2-3 jours à l'abri de la lumière voilà, on les sèche dans le noir aussi c'est très important de ne pas les sécher au soleil sous l'action des UV Après, là, les, les principes actifs, les vitamines euh, les enzymes euh, et, et autres euh, arômes euh, présents dans, dans l'algue les molécules aromatiques vont être euh, détériorées donc l'algue n'aura plus de goût elle n'aura plus de vitamines elle, euh, ce sera comme de la paille, du foin donc au niveau nutritionnel, ça n'a plus trop d'intérêt. Donc c'est très important le séchage dans le noir et à basse température, en dessous de 42 degrés aussi. Comme ça on a vraiment un produit qui, qui, qui est vivant. On parle d'alimentation crue, vivante. Donc ça c'est très important de comprendre ces notions-là aussi. Et donc une fois séchées, elles sont stockées et puis quand on a des besoins, on va les broyer. On va les broyer, on va en faire des paillettes, des petites paillettes afin qu'on puisse réaliser nos produits... C'est-à-dire qu'on va vendre l'algue brute en paillettes, en sachet de 50 grammes. Oui. Et ensuite, on, peut, on va aussi préparer des pestos, tartare d'algues, pesto <coughs> breton. Et les, les, les algues, on va les faire euh, mariner, dans de l'huile d'olive, vinaigre de cidre, du citron, avec des oignons et des échalotes. Je voulais demander si vous faites une vente directe. Mmh. Alors euh, oui, on a, on a lancé une vente directe pendant la saison, l'été, le vendredi après-midi. Oui. Donc euh, juste ici à l'entrée de la, la serre, afin d'inviter nos clients à venir découvrir l'entreprise mais aussi notre production de spiruline, venir voir la spiruline dans son bassin, l'observer au microscope pour que les gens comprennent vraiment mieux qui est la spiruline, qu'est-ce qu'elle apporte, comment on la cultive et, et comprendre pour notre démarche pourquoi on en cultive ici en Bretagne alors qu'on ben, a plein d'algues, mais qu'on s'obstine un peu aussi nous à faire de la spiruline parce que ça nous tient à cœur. Euh, cette culture parce qu'elle pousse naturellement en Afrique et en Afrique on peut la cultiver très facilement et on peut répondre à des besoins de, de sous-nutrition donc on a envie de motiver les gens, les jeunes à découvrir cet aliment qu'on peut facilement cultiver soit en France sous serre ou soit en Afrique en plein air et pour quelques milliers d'euros on monte une, une ferme de spiruline. Et au moins, savoir votre parcours professionnel que vous auparavant bah, Alors, oui. en fait, ben, j'ai très peu travaillé dans des entreprises. J'ai euh, fait des études de physique chimie. J'étais en licence à Rennes. J'ai fait un DUT à Lannion. Et puis après, j'ai découvert donc, la, la spiruline. Et euh, très vite, bah, j'ai eu l'envie de voyager en Afrique pour découvrir la, la culture de spiruline, euh, découvrir euh, ben, voilà, son application, les bienfaits que ça apporte pour euh, bah, ceux qui, qui en ont vraiment besoin. Et puis là, je me suis rendu compte bah, que d'être bénévole dans une association, bah, ce n'est pas évident pour en vivre, parce qu'on est bénévole, on est nourri, logé, mais on n'a pas de, de salaire. Et, euh, et puis voilà, après euh, réflexion, je me suis dit, mais nous... Enfin, moi en Bretagne, là, je, je vis près d'un bassin géant qu'on appelle l'océan Atlantique et qui contient plus de 600 à 1000 espèces d'algues différentes qui ont des goûts, des saveurs différentes. Et, et Je me suis dit bah je vais devenir récoltant d'algues. Voilà, je vais devenir récoltant d'algues, comme ça je vais avoir un métier, je vais pouvoir en vivre et en même temps bah, je ferai connaître la spiruline sur le marché au, et l'association afin de recueillir des fonds, trouver de l'argent pour continuer les projets humanitaires en, en Afrique.